Bienvenue dans cette sixième vidéo du chapitre 2. On a découvert les racines carrées et cubiques. On va maintenant voir leurs propriétés. Et on va aussi apprendre à sortir les carrés des racines. Quelles sont les propriétés des racines carrées La première à noter, c'est racine carrée de a fois b est égale à racine carrée de a fois racine carrée de b. Un exemple, racine carrée de 16 fois 25, c'est racine carrée de 16 fois racine carrée de 25. Autrement dit, 4 fois 5, c'est-à-dire 20. Un autre exemple, Racine carré de 6400, c'est racine carré de 64 fois racine carré de 100, autrement dit 8 fois 10, autrement dit 80. Ici, remarquez que dans 6400, il y en a qui auront vu le 64, qui donne le 8, et les deux zéros qu'on peut diviser par 2, il ne reste plus qu'un seul zéro, ça fait 80. Et donc du coup, en utilisant cette même règle, combien va faire racine carré de 810 810000 Maintenant, vous devrez reconnaître le 81, suivi de 4 zéros. Donc combien ça va faire logiquement Vous avez trouvé Eh bien effectivement on peut faire racine carrée de 80 fois racine carrée de 10 000, c'est-à-dire 9 fois 100, c'est-à-dire 900. Donc de 80 on retrouvait le 9 et des 4 zéros, si on les divise par 2, il reste 2 0. Ça fait 900. Autrement dit, quand il y a un nombre pair de zéros dans la racine carrée, on peut le diviser par 2. On passe de 4, 0 à 2, 0 dans le dernier calcul. Une autre propriété, c'est racine carrée de A divisé par B, c'est égal à racine carrée de A divisé par racine carrée de B. Du coup, un exemple. Racine carrée de 49 sur 121, c'est racine carrée de 49 sur racine carrée de 121, c'est-à-dire 7 sur 11. On va maintenant voir un exemple similaire à ce qu'on a vu précédemment. Racine carrée de 0,0036. Là, vous reconnaissez 36, le carré de 6. De combien on a décalé la virgule pour avoir 0,0036 de 4 rangs Du coup, ça revient à faire racine carré de 36 divisé par racine carré de 10 000. Dans 10 000, il y a 4 zéros, La racine carrée va faire qu'il n'y a plus que 2 zéros dans le résultat. Ça fait 6 divisé par 100, autrement dit 0,06. Remarquez que dans le résultat final, on a un 6 avec un décalage de 2 rangs de la virgule. La bonne nouvelle, c'est que pour les racines cubiques, c'est exactement la même chose, les mêmes propriétés. Racine cubique de A fois B, c'est racine cubique de A fois racine cubique de B. Et racine cubique de A divisé par B, c'est racine cubique de A divisé par racine cubique de B. Des exemples. Racine cubique de 125 000, c'est racine cubique de 125 fois racine cubique de 1000. Dans 125, vous reconnaissez le cube de 5. Et dans 1000, vous pouvez deviner le cube de 10, parce que 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Autrement dit, 50. 5 fois 10, 50. Encore une fois, remarquez que 125, c'est le cube de 5. Il y a 3 zéros. On divise le nombre de zéros par 3. Pour les racines carrées, on divise le nombre de zéros par 2. Pour les racines cubiques, on divise le nombre de zéros par 3. De la même façon, racine cubique de 0,008. Le 8, vous reconnaissez le cube de 2. On a décalé la virgule de 3 rangs, on va diviser le nombre de décalages de virgule, on va décaler la virgule d'un rang au final, ça fera 0,2. Une autre façon de le voir, c'est que c'est racine cubique de 8 divisé par racine cubique de 1000, autrement dit 2 sur 10, autrement dit 0,2. Enfin, on va voir l'extraction de racines. Si à l'intérieur d'une racine, il y a un carré parfait, alors on peut l'extraire de la racine. Par exemple, racine carrée de a carré fois b. A carré c'est un carré parfait, on l'extrait de la racine, ça fait A fois racine de B, et remarquez qu'on met même plus le signe multiplié dans ce genre de cas, c'est une convention, on écrit A racine de B. Un petit exemple pour bien comprendre ça, racine carrée de 300, donc 3 c'est pas un carré, par contre 100 c'est un carré parfait, on peut le faire apparaître. Donc c'est racine carré de 100 fois racine carré de 3, racine carré de 100 c'est 10, on va écrire ça, 10 racine de 3. Et puis le racine de 3, on ne peut pas le calculer simplement. À vous de jouer, racine carré de 80, mettez pause, essayez de trouver le carré parfait qu'on peut extraire. Est-ce que vous avez trouvé que c'était 16 fois 5 Et du coup, 16, on peut l'extraire, c'est un carré parfait, c'est le carré de 4. On aura 4 racines de 5. Un dernier exemple, racine carré de 75, il est plus simple celui-là normalement. Vous avez trouvé vous avez trouvé que c'est 25 fois 3 Et du coup, racine carré de 25, c'est 5. Le résultat, ça fera 5 racines de 3. Super important maintenant de bien vous exercer pour maîtriser ces propriétés. Autrement dit, allez faire le quiz. Et s'il y a des exercices que vous n'avez pas bien compris, ou si vous posez des questions, vous pouvez ouvrir une conversation sur le forum, ou bien me poser la question en début de cours. Et bien sûr, n'oubliez pas d'allumer au cerveau.